Je suis Hélène de Fougerolles. je vous parle au nom de l'association L214. Avez-vous déjà pensé à la provenance de la viande dans votre assiette Avez-vous déjà visité un abattoir Les images qui vont suivre ont été tournées dans l'abattoir d'Alès, dans le Gard. Ces nouvelles images de L214, tournées sur une dizaine de jours, montrent le calvaire que vivent les chevaux, les moutons, les cochons, les veaux, les vaches et les taureaux, avant de rendre leur dernier souffle. Les chevaux refusent de rentrer dans le box où la mort les attend. Leur résistance est vaine. Ici, c'est la loi du plus fort qui règne. Les chevaux sont assommés au pistolet. Une tige perforante leur fracasse le crâne. Ils sont suspendus par une patte et tués au couteau. Pour les experts, les mouvements de respiration ou les réactions au couteau sont des signes d'une possible reprise de conscience. Les cochons ont passé une vie misérable en élevage. Ces animaux ont des capacités mentales incroyables. À l'abattoir d'Alès, les cochons sont gazés au CO2. Cette méthode d'étourdissement entraîne une souffrance aiguë des animaux. Ces images montrent pour la première fois la réaction des cochons asphyxiés au gaz. C'est de la torture. l'exposition au gaz étant insuffisante, certains cochons reprennent conscience quand ils sont saignés. Les moutons nouent entre eux des liens extrêmement forts. Ils sont tués à la chaîne, en pleine conscience. Leur dernière vision avant la mort, l'enfer d'une salle où sont suspendus leurs compagnons en train de se vider de leur sang ou d'être découpés. Les vaches, les taureaux et les veaux, à l'abattoir d'Alès, le cauchemar, c'est aussi pour eux. Tout le poids de leur corps est supporté par une patte. Ils perdent la vie, submergés par la douleur et la détresse. Comme pour les chevaux, Certains sont assommés au pistolet à tige perforante. Et comme pour les chevaux, certains retrouvent la sensibilité. Ils sentent la lame du couteau, le sang coule, leur sang. D'autres sont égorgés en pleine conscience. Un massacre habituellement caché derrière les murs des abattoirs. Vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette vidéo, vous serez d'accord avec moi. Aucune société évoluée ne peut accepter une telle souffrance. Ne fermons pas les yeux. Vous pouvez me rejoindre pour signer la pétition afin de fermer l'abattoir d'Alès sur abattoirmadeinfrance.com. Pour ma part, j'ai cessé de participer à la souffrance de ces animaux en cessant de les manger.